Tu vas me le chercher tout matin dans la serre Allez, j'y vais. Ton ficus Mais il y est pas C'est celui oh, de gauche Ah oh, si, il est là Waouh, wow, il est bien pris, hein Ah bah il a changé, hein Et B Bon allez, on va le prendre, on va le rempoter. Allez, c'est parti Bon bah bienvenue sur la chaîne Merci, Alexis <rire> Donc tu nous as ramené ce ficus, alors tu me l'as ramené euh, pas aujourd'hui, mais ça fait un moment que je le garde en, en gardénage. Oui, oui, parce qu'en fait c'est le ficus de mon grand-père, ouais. que j'ai récupéré euh, lorsqu'il est décédé malheureusement, il y a deux ans. Donc ça le... fait deux ans que tu l'as Ça fait deux ans maintenant que je l'ai, oui. Donc je l'ai reçu, il était dans un petit pot, euh, il était encore tout petit. Ouais, on, Là, on, peut mettre le vois... les... on va mettre les photos. Euh... Ouais. Et je vois que tu as fait du beau boulot, puisque quand je te l'ai donné, il n'y avait vraiment plus rien. Ouais. On peut voir les photos, effectivement quand tu me l'avais ramené, bah, il était tout sec, le terreau était vraiment tout sec déjà, et bah, on voyait vraiment le tronc et puis des branches comme ça qui partaient avec un peu de feuilles au bout, ouais. donc ça, ça se voyait qu'il cherchait vraiment à, à créer de, un peu de photosynthèse à l'extérieur pour essayer de chercher la lumière, mais il manquait d'eau, il manquait de lumière, il manquait de chaleur, tout ce que le ficus aime pas. Et effectivement quand tu me l'as ramené, le premier effet que j'ai eu, c'était de le mettre dans ma serre, et bah, en 3-4 semaines, il s'est remis instantanément, c'est-à-dire que sur le bois, tous les bourgeons se sont, ont explosé, il y a eu plein de feuilles dans tous les sens, et, et j'ai rien fait de particulier en fait. J'ai vraiment mis dans la serre, je l'ai arrosé une fois par jour, parce que c'était en été. Hein. C'était l'été, ouais, c'était l'été. Au niveau de l'histoire, euh, donc tu l'as pris, c'est quoi ton premier effet Tu, tu l'as pris, super, merci, euh, je vais l'entretenir, alors... tu, tu voulais le garder. Tu, oui, tu... j'ai voulu le garder parce que c'est quand même un arbre qui est symbolique pour moi, parce que c'est mon grand-père quand même à travers cette, ce, ce petit fécus. Et, euh, et en fait, il était initialement dans la cuisine de mon grand-père, un endroit assez sombre, alors je me pense ouais. que... Tu venait peut-être de l'avoir. Oui. Le truc, c'est que tu sais pas l'intériorité. Voilà. Euh, ouais. Je connais pas l'intériorité de l'arbre, donc. Ouais. Euh, mais Alors, ça, que... ça m'étonnerait qu'il qu soit resté longtemps euh, dans la cuisine. Ben, vu les conseils que tu m'as donné et que tu vas sûrement me donner, ouais, euh, je pense que, que oui, ça, ça il devait l'acheter euh, deux semaines avant quoi. Alors soit c'est ça, soit il avait vraiment un protocole euh, parce que c'est possible en fait de le garder en intérieur, mais euh, ça va être difficile de le garder dans la longueur en parfaite santé comme ça, c'est-à-dire ouais. qu'il va survivre et c'est pas bon pour un arbre. Il y a trois choses en fait à savoir, c'est tu t'en souviens d'ailleurs Humidité. Trois choses. Humidité, ouais. Euh, euh, soleil. Euh, enfin, lumière, lumière, lumière oui. Lumière, ouais. lumière et... Euh... Et puis là, on a... Euh... Chaud. Voilà, chaleur. <rire> <rire> Donc, humidité, lumière et chaleur. C'est vraiment les trois trucs. Et s'il y en a un des trois qui n'est pas amené pour l'arbre, bah, c'est mort, il va dépérir, il ne va pas être bien. Parce que ça, c'est un arbre tropical. Oui. Donc, le climat tropical, tu connais, c'est des trucs euh, avec un pourcentage d'humidité mmh. énorme, euh, l'ensoleillement euh, sur euh, beaucoup plus d'heures que là, en Europe et puis l'humidité parce que c'est ouais, très humide, il y a beaucoup de chaleur, enfin il y a tout ce qu'il faut sauf que ça c'est sud asiatique et nous ça arrive ici comme ça en Europe sur euh, nos étals de supermarché pour avoir une, une bonne santé bah, il faut essayer de reproduire un climat tropical donc va faire ça dans un appartement quoi c'est impossible en fait tu as la chaleur, tu peux avoir la lumière si tu le mets devant une baie vitrée mais après l'humidité euh, laisse tomber, est, en fait c'est désertique dans ouais. un appartement donc, à, à moins que tu l'arroses vraiment euh, deux fois par jour, tu le pulvérises euh, de, dans l'évier, dans la cuisine, enfin à fond quoi, et tu lui donnes de l'engrais aussi parce que ça prend de l'engrais toute l'année. Ça, je pense que tu n'as. Alors, c'était ouais, juste arrosé même... des fois comme ça. Hein. J'avais mis de l'engrais euh, effectivement, comme tu me l'avais conseillé. Bon, j'ai peut-être dû prendre le bon oh, engrais. Ça, c'était la deuxième fois. Hein. C'était <rire> la deuxième fois, ouais. Et euh, malheureusement, je pense que j'ai mis trop d'engrais puisque j'ai eu les, les feuilles qui avaient un petit peu cramé. Elles sont ah, venues ouais. toutes noires en fait. Ouais. Alors je savais pas si c'était dû à un point un dosage. Euh, ouais, ouais peut-être ouais. soit le dosage ou peut-être parce que j'avais trop arrosé aussi. Parce que j'avais quand même. Alors je pense que là, on va voir sur le rempotage, mais là, il est en cantero donc c'est pas. Ouais, un donc c'est ça en fait l'historique, si euh... c'est que tu me l'as ramené, il avait plus de feuilles, je l'ai mis en serre, il a récupéré ses feuilles. Mm -hmm. Ensuite, je te les redonnais en te disant, il fait. faut lui donner le plus de lumière, le plus de chaleur, et tu l'arroses à fond. Et euh, bah, ça a recommencé en fait en hiver, c'est ça Ça a recommencé en hiver, décembre, ouais. janvier, bah, il là, a recommencé à tout perdre, voilà. est vraiment, hyper rapidement en fait. <rire> oui. non, il a quand même un peu tenu. Il a quand même un peu tenu, mais je pense que j'ai dû mettre trop soit trop d'engrais, soit trop d'eau, mais j'ai trouvé que au niveau des feuilles, c'était très jaune, ça allait ouais. vite jaune et vite noir. D'accord, ouais, jaune et noir, c'est lié à l'arrosage, ouais. c'est ça, pas assez d'arrosage ou un, un manque en gros, ouais, bon, si tu fais régulièrement et d'un coup t'arrêtes, euh, il va pas comprendre. Donc hein. on a eu un petit peu des. Vraiment ouais. de la régularité. Ouais. Mm. Parce que là, moi, quand je l'avais en serre, c'était tous les jours. Okay. Le matin et le soir. Après, il est en serre. Et, euh... et, et la serre ouais, mm. qui amenait de la lumière, pas de soleil direct, donc c'était super diffus. Et... et puis la chaleur, quoi, ça, ça chauffe énormément. Quand on avait du 30-40 degrés dans la serre, bah, là, il était super bien. Hein. Ah, là, oui, il s'est dit, c'est bon, je peux y aller. Et ouais. là, il a produit toutes ses feuilles. Ouais, en plus, il a bien poussé. Et puis, euh, je sais pas si tu remarques, qu'est-ce que tu remarques sur les feuilles par en fait. rapport à ce que tu avais, toi. Elles sont toutes petites. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il, il va en produire plein, des petites, pour avoir des petites surfaces photosensibles. Et comme il y a beaucoup de lumière, il n'est pas obligé d'en faire des très grandes. Alors que les tiennes, elles étaient en bout de branche. Et c'est vrai qu'elles étaient énormes, quoi. Ouais, parce qu'il essayait de chercher la lumière, parce qu'il n'en avait pas. Donc, il essayait de compenser. Donc là, euh, là en plus, le rapport d'échelle est plus intéressant. Du coup, c'est plus petit, ça fait plus ouais. bonsai, du coup. C'est plus joli. Alors... Il, abond... il y a beaucoup plus... de. De feuilles au niveau ouais. de la base bah, Tu vois en plus sur toutes les terminales, là, ça, ça c'est des bourgeons. Hein. Donc ouais. ça va continuer à faire une feuille, une feuille, une feuille, ça, ça va continuer en fait à grossir. Hein. Donc là cette vidéo aujourd'hui ça va être le rempotage parce que là effectivement toi tu l'avais rempoté, mais je sais pas ce que tu as fait. T as, t as, non, as, tu l'as pris, du... tu l'as changé le pot. Oui, ah. j'ai rajouté du terreau. Tu voilà, bon, ouais, euh, ouais. donc tu as fait plus un transpotage et tu as gardé la mode centrale. Je l'avais un petit peu enlevé les... voilà, autour des racines, mais. Euh... Oui, c'est de... un transpotage. Alors, là, ouais. tu vas avoir un rempotage, c'est vraiment on enlève l'ensemble de la terre et c'est les racines nues. Et on va ah, aussi oui. tailler les racines pour qu'elles bah, soient bien sélectionnées, qu'il n'y en ait pas un... Je sais, ai, je sais pas du tout ce qu'on va découvrir, mais il peut arriver sur des petits pots que bah, les racines elles fassent le et ouais. tu te retrouves ensuite avec un chignon d'un mètre à, à et, couper. Quoi. Et là, on peut couper les racines sans euh, problème bah, Il faut en fait couper pour euh, produire des racines en arrière. Quoi. Sinon, euh, ton truc, il va, <rire> ça va être infini. quoi. D'accord. Quand je l'ai eu en fait j'ai commencé par vérifier ce qui était mort et vivant Et ça c'est important parce que si tu laisses des trucs morts comme ça ça sert à rien Donc en fait c'est pour ça que tu vois quelques coupes Il y a des coupes ici, il y a des coupes ici Et en fait j'ai simplement gratté un peu l'écorce avec l'ongle Là tu peux le faire là, de ton côté Là, Tu grattes comme ça légèrement Et c'est Et, vert. et ouais. tu vois que c'est vert ouais, Ça vrai. ça veut dire que le cambium est actif et que c'est vivant Si par contre tu grattes et que c'était marron Bah moi j'ai coupé Donc en fait j'ai raté, je suis revenu en arrière Et hop là c'est mort et je coupe et là, du coup, ça reproduit après sur les parties. Oui. Donc, il était quand même pas mal mort. Quoi. Bah, il y a eu bah, des retraits de sève, en fait. Ouais. Ouais. Des, des branches qui, qui ont été délaissées. Et sa réaction de le fait de, de justement de couper, bah, il est reparti derrière. Quoi. Donc, l'objectif, c'est de rempoter ça dans ce pot. Alors, en fait, toi, je me souviens, tu voulais euh, trouver un pot euh, tendance, déco et tout ça et ouais. pour l'appart. Pour la maison, et ben bah en fait, ouais, je t'ai dit que non, en fait, il faut, il faut en fait un pot à bonsaï, Donc, pour bonsaï c'est un pot qui a des pieds, c'est à dire que là, tu as l'air qui circule pour pas que pour les, les racines, racines souris, ça, ça amène l'oxygène, Il faut pas un pot qui soit fermé par terre mmh. et avec des trous de drainage. Donc, ça, c'est pour évacuer l'excès d'eau. Parce que si tu as de l'eau qui s'accumule sur le fond, bah, les racines elles flottent dedans et pourriture de racines, d'accord. Donc ça oui. aime l'humidité mais il faut que ça draine. C'est pour ça qu'on utilise en fait un substrat drainant, donc on a été le préparer euh, tout à l'heure. Donc là on va préparer les substrats, donc là j'ai deux poubelles, euh, ici c'est la cadama, et puis ici c'est la pumice, et on va faire en fait 50-50 euh, des deux. D'accord, donc je crois euh, 3 et 3. Ouais c'est ça, 3-3 ou 4-4 euh, au pire. 4-4 euh... ou 3-3 euh, Je vais voir, je vais voir combien ça, ça remplit. <rire> donc là en fait c'est quoi les les vertus de cette terre-là Alors ça la cadama c'est pour vraiment retenir euh, l'eau, ouais. c'est en même temps drainant et puis ça retient aussi les nutriments D'accord. et la pumice c'est à peu près les mêmes propriétés par contre ça ça draine un peu plus donc c'est plus pour le côté drainant pour pas que ça stagne l'eau. Ouais, c'est plus épais en fait, ouais. ça fait moins de paquets quoi et c'est plus euh, rapide ah bah les, les deux sont hyper aérés, les deux sont drainants et euh, ils ont une, chacun une capacité de rétention euh, Différentes, mais les deux on a un intérêt quoi. Je peux mélanger Ouais, après il faut mélanger, voilà, comme si... Euh... Ouais, je pense pas qu'on en aura assez toi. J'en remets encore En fait, le but c'est vraiment de remplir tout le pot, donc... Euh... Ah oui, le gros pot... Euh, ouais, c'est ça, ça, ouais. Attends, on ajoute genre, genre euh, deux, deux et puis ouais. deux. Ouais. deux ouais. mélange alors de 50% akadama, 50% pumice, donc pumice pour le drainage, akadama pour la rétention, en gros, et les deux sont aérés et drainants. On, on fait ça parce que les racines, au lieu de justement pousser en continu sans aucun obstacle dans le terreau, parce que c'est très mou, tu vois, les racines elles foncent dedans, ouais. ça, ça fait des grosses racines, des gros tubes, alors que là-dedans, elles vont pas arrêter de trouver des obstacles. D'accord. En fait, tarpillé, elles vont quoi. trouver des trucs, elles vont se diviser, et ça va faire quelque chose de dense et de compact. Et ça va se reproduire sur le dessus. Ça va être dense et compact, on ne veut pas des tubes. Tu vois, je veux dire la correspondance oui. entre euh, la partie euh, racine et la partie euh, du haut. Et l'avantage de ça, c'est que ça va évacuer l'excès d'eau. Donc tu vas pouvoir toi arroser en excès. Et de toute manière, ce qui est en excès va partir. Donc tu n'auras jamais le souci, oh, est-ce que j'ai trop arrosé euh, C'est ça qui ça améliore en fait l'arrosage. Toi, toi, toi, ça, ça va tensionner la vie. Ah, ça ne stagne plus du tout, oui. Et en plus que tu apportes l'eau et l'engrais, ça va être stocké dans les petits cailloux, parce que c'est pour eux et euh, bah, les racines elles vont pouvoir trouver les nutriments au fur et à mesure. D'accord. Alors que dans le terreau, c'est une espèce d'éponge, si tu rates un arrosage, ça va se compacter, ça va devenir de la pierre, et puis tu as dû le voir quand oui. tu quand as rempoté, c'est... c'était très dur. <rire> euh, donc la première étape, euh, je pense qu'on a tout dit sur l'arbre, l'historique. Oui. Je pense que ça arrivait à pas mal de monde de retrouver son ficus avec plus de feuilles, ou des feuilles jaunes, des feuilles noires, euh, des choses qui inquiètent. Donc le, le secret, tout simplement, euh, environnement type serre, lumière, chaleur, humidité, beaucoup d'arrosage et de l'engrais euh, toute l'année. Ah c'est ça que j'ai oublié de te demander. J'aurais bien aimé que tu l'amènes pour qu'on voit ce que c'était. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est en engrais que ça en jardinier. C'est un engrais euh, oui, que je trouve en jardinerie avec des bâtonnets, un petit bâtonnet. Euh. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. C'est le NPK en fait de, de l'engrais qui est important. Il faut quelque chose de euh, entre 5 et, et 10, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 ou quelque chose comme ça. C'est l'azote, le phosphore et le potassium et c'est c'est ce qui va permettre de nourrir ta plante. D'accord. Euh, moi c'était de l'engrais liquide 6, 6, 6. Donc après, je te, je te dirai ce que tu pourrais mettre, hein, si tu le récupères, hein, parce qu'il a l'air d'être bien avec moi quand même. <rire> non, je vais récupérer quand même. <rire> Donc la première chose qu'on va faire, c'est de préparer le pot. Il faut mettre des grilles de drainage sur les trous, parce qu'effectivement avec les, les cailloux, enfin la granulométrie qu'on a pris, ça va passer à travers les trous. Donc ça, c'est pour retenir en fait le substrat. Et on va aussi euh, faire un système d'attache avec des fils pour euh, tenir l'arbre au pot. Pourquoi Parce que en fait, bah, l'arme en fait, bouge dans le substrat, c'est quelque chose de oui, pas oui. très stable. Et il a besoin d'être stabilisé pour que les racines se développent. Et une fois que les racines sont développées, il est stabilisé. Mais pendant cette phase de création, si ça bouge, c'est mort. Donc là, tu l'attaches au pot et du coup, il ne va plus du tout bouger et les racines vont bien se développer. Et combien de temps à peu près il va pouvoir bien s'éparpiller et être bien stable Ça dans va être, être assez rapide. Hein. Surtout que là, on est en juin, c'est vraiment la période idéale pour faire ce qu'on veut, taille, effeuillage, rempotage, et c'est vraiment la période chaude où il va réagir assez vite en fait, donc là je pense qu'en un mois il aura déjà commencé à faire ses, ses, ses racines, on peut pas vérifier, on va pas vérifier, ouais. mais ouais la reprise est très rapide, de toute façon c'est simple, hein. tu vas voir si il continue à pousser, il y a des productions de racines, D'accord. ok donc c'est parti pour le rempotage, on va se rapprocher et puis là on va passer plutôt en mode atelier. Donc là on s'est rapproché, on va préparer le pot, donc comme j'avais dit on va mettre des grilles de drainage euh, au fond du pot, donc pour ça en fait on va prendre du fil d'aluminium. Donc là en fait on va ligaturer comme tu m'as expliqué l'arbre pour qu'il puisse tenir dans le pot, c'est ça Exactement pas <rire> Ah merde Alors, non, enfin... non non non, non. <rire> non en, fait, en fait non, ligature c'est vraiment sur les branches, là c'est du fil de ligature effectivement. Normalement on l'utilise pour ligaturer les branches, t'as as tout à fait raison. Là on va s'en servir en fait pour fixer les, les grilles parce que là si on les met comme ça, ça peut bouger. Etc. Ah d'accord, donc ça n'a les... rien à voir avec les racines ou autre, ouais, ouais. d'accord. Donc là si tu veux tu peux le faire en même temps. Là. Hop. Tu fais une première boucle. Comme ça, avec un, un angle droit ici. Il faut que ce soit long là ou pas Oui, ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une partie qui va aller sous peau. Ensuite, il faut que tu fasses une autre boucle, mais il faut que ça corresponde, tu vois, à la largeur du trou. Ouais. Donc tu refais, ton, tu refais ta boucle, par contre dans l'autre sens. Je sais pas si tu vois là. Regarde, dans l'autre sens. Et il faut que l'écart entre les deux, ça corresponde à peu près euh, au diamètre du, du trou. Comme ça Est-ce que ça te convient Ouais, ouais, nickel. Ensuite, tu prends les deux boucles et il faut que euh, là où ça passe dessus, tu le fais descendre. Et là où ça passe dessus, pareil, tu le fais descendre. Comme ça. Ouais, nickel. Comme ça, tu n'as plus qu'à faire à, à les faire rentrer. Donc là, on va le mettre incliné comme ça. Tu le fais rentrer. Tu essaies de faire. Tu vois, tu, ça fait tenir bien au milieu comme ça. Comme ça Voilà, comme ça, les deux boucles. Elles sont en appui sur le truc tu vois mm -hmm. et de l'autre côté on peut plaquer peut-être après ouais tu, tu on appuie en fait avec les deux boucles et ensuite t'as plus qu'à tirer les pattes après il y a des longueurs à couper hein. d'accord ouais. et là tu vois c'est bien plaqué et puis ça, ça, bouge, ça bouge plus, plus. Ouais. alors surtout ab abonnez-vous à la chaîne de la Il foule. commence à faire chaud hein. Je sais pas ce que t'as <rire> <comme ça. rire> Non, j'ai rien dit Voilà ça c'est une pince à couper le film tu vois et puis on coupe bah, l'excédent. Et comme il y a des pieds, ça risque rien, ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de préparer du fil pour accrocher en fait la motte au pot. Donc ça c'est pareil, on reprend le fil de tout à l'heure. Tu lâches je crois. Donc là le but c'est qu'en gros il va y avoir un fil qui va passer là et le but c'est qu'après le fil tu vois il, il soit attaché ici donc D'accord Tu prends à peu près la mesure comme ça On en fait deux Donc là avec vraiment un gros diamètre là, là je crois que c'est du je sais pas 3 mm On prend une patte comme ça en fait qu'on va placer en dessous du pot et en fait ton fil il va, il va être tenu par en dessous parce qu'en gros l'autre solution c'est de le faire passer là ici par les, par les fils mmh. mais en fait le fait de tirer après bah, ça va relever un peu la grille et du coup il peut y avoir des cailloux qui passent en dessous enfin c'est un peu... C'est pas super alors que là avec ça on se met comme ça tu prends la moitié du fil okay. voilà tu fais passer le, le truc dedans mmh. et tu fais une, pro, une boucle quoi enfin juste un tour on puisse tirer comme ça et tenir les deux bouts quoi comme ouais, ça. nickel comme ça. Donc ça je sais pas si on voit on voit bien la caméra le, le montage. On met les deux bouts ici. Là on va okay. monter. Et là tu vois la, la, le truc il est il vraiment bloque, ouais. bloqué comme ça. Oui, ça bloque dessus et pas sur la grille quoi. C'est ça, toi tu le tiens, super. Yep. Voilà. Comme ça on va pouvoir accrocher le, le truc et puis ça, ça, ça, ça tient. C'est pas grave si je les mis là sur le côté. Ah non tu, tu les mets sur le côté justement, comme ça on est, on est tranquille. Tu vois, tu l'aplatis bien. Voilà. Donc là le pot il est prêt. Donc la première chose que va accueillir le pot, comme ça ça va nous débarrasser la litière pour la suite, on va faire la couche de drainage. Moi je prends de la pumice en fait, grosse granulométrie, donc c'est vraiment du 10-14 en fait, okay. millimètre. Et puis bah vas-y tu viens tapisser le, le fond. On peut tout mettre, hein, tôt, ça, Allez, on va étaler après. On a fait la couche de drainage, donc c'est vraiment tu vois un centimètre même pas. On va passer à, à l'étape la plus amusante, la plus longue, et ça va être euh, le dépotage du coup. Il va falloir enlever tout le terreau que tu as mis. <rire> donc là on s'est mis un peu plus loin, le but ça va être de prendre cet arbre. Il faut vraiment qu'on ait les racines à nu et on va aussi rincer les racines au jet d'eau pour que vraiment il n'y ait plus rien. D'accord déjà je vois qu'il tient pas beaucoup beaucoup à Ouh. Ouh. <rire> alors là en fait <rire> Léa tu peux nous donner une sapillère s'il te plaît en fait on a de l'eau qui est passée carrément à travers donc on voyait que du coup il y avait de la stagnation d'eau finalement non. donc effectivement il est encore gorgé d'eau je l'ai pas arrosé ce matin justement pour essayer que ça sèche mais J'aurais pu le laisser dans le studio la veille pour que vraiment la motte sèche et qu'on n'ait pas de difficulté pour le retirer. Donc là, donc de toute façon, ça va être la même technique. Hein. Alors, on peut peut-être le mettre dans la litière en attendant. Hop, on aurait pu y penser avant. À... C'est bon. Euh, effectivement, elle est gorgée d'eau, là. Euh, oh, il y a euh, plein de Et on voit plein de petits insectes, euh, etc. Donc mm. c'est sa vie. Et tu, tu, tu vois que la mousse est développée aussi, hein, grâce à l'humidité et à l'acidité euh, amenée par l'engrais. Oui, ouais. au-dessus du terreau. C'est ça. Et puis, puis c'est joli, du coup. C est, c est ça, fait, bon. ça fait esthétique. Quoi. Mm. Donc c'est parti. Donc là, pour ça, en fait, on a des baguettes chinoises. Donc là, c'est des, vraiment des baguettes récupérées dans les restaurants. Okay. Et puis le but, ça va être, alors, étape par étape, on commence en fait par le tronc et on s'écarte vers l'extérieur oh donc en fait on enlève toute ma mousse <rire> et ben bah, alors si tu veux si tu veux la garder on peut la récupérer et la mettre de côté donc là je peux enlever le gros le gros truc là qui est tombé il faut tout enlever hein. donc là je le froise en le fait le autour c'est ça mais toujours vers l'extérieur tu vois délicatement et tu vois le bois fait que ça va pas arracher les de, choses quoi parce qu'il y a d'autres outils tu vois il y a des espèces de râteaux ou des griffes ça j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu violent et fait, et tu, tu vois que la litière, de... la litière commence à bien se remplir. Ouais. <rire> Donc là, on a récupéré la mousse, on l'a mise ici. Et là, tu vois tu dois commencer à voir des racines. Hein. Euh, oui. Tu as mis le l'arbre euh, vraiment ah, immergé ouais, dans, la, dans la terre. Et tu vois, on, on découvre là la base un peu plus haut. Ouais. Tu on voit le niveau des, de la mousse, et en fait, vrai. euh, ta vraie base, elle est là. Quoi. Et tu vois qu'il n'y a pas tant de racines que ça, hein, finalement. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est vraiment des longues racines avec peu de ramifications, tu vois. Je peux pas te montrer un exemple avec un arbre qui a ce genre de substrat granuleux, mais c'est quelque chose de très très très très très, très dense. quoi c'est oui, très très ouais, fin. Alors que elles là, c'est des longs ouf. finalement, oui. tu vois. Ouais. Alors tu vois, tu as même le substrat euh, entre les, les espèces de, de jambes. Alors ça, c'est des racines, en fait, de ficus microcarpa. Et par-dessus, ils ont greffé du ficus retusa. Là, la tige que tu vois, en fait. En fait, c'est pour donner cette forme aussi. Euh... Ça a été greffé, ouais, c'est ça, pour garder le côté, parce que les gens elles, aiment bien... Ça fait des formes de jambes, c'est organique, c'est marrant. Mm -hmm. Ça fait un peu des formes de fesses et tout. Tu sais, il y a un côté amusant. Et puis après, comme c'est puissant, par-dessus, ils vont mettre un, un, un greffon qui est le ficus retusa, ou panda. Enfin, ça dépend des espèces. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment un, un arbre naturel. quoi. C'est vraiment un truc qui a été construit pour être vendu et pour que ça fonctionne à peu près bien euh, en intérieur. Quoi. Tu vois, oui, c'est des un, choses greffées. Ouais. Tu vois, une fois qu'on a bien fait le dessus... Après c'est bien de ah, bah, tu vois. ah oui oh, elle est longue celle-là alors là après tu passes en dessous comme ça alors je sais pas si on voit bah, je vais le mettre comme ça et tu vois tu peux gratter le fond à fond par contre le fond il faut vraiment pas qu'il y ait de racines qui partent du centre on va essayer en fait de faire quelque chose de détoilé en fait tout autour comme si tu avais une espèce de grosse soucoupe tout autour et il faut que au centre il bah, y ait du bois en fait voilà donc on essaie de dégrossir au maximum tu vois et puis après on finira euh, au G dehors d'accord oui on enlève le plus gros quoi parce qu'en plus, ce ficus, quand ça fait des racines, elle fusionne carrément. C'est-à-dire que les deux troncs peuvent fusionner. Et là, on voit qu'il y a trois, trois troncs en fait. Bah, C'est des racines en fait. Ouais, trois racines. Ça, c'est des racines exposées. Mmh. C'est vraiment le microcarpa qui fait ça. C'est joli là. Hein bah, ça fait en gros un faux tronc, quoi, si tu vois. Ouais. Il peut-être un peu trop enfoncé. Hein, et puis en fait. plus, il est gave pour les faire bien grossir comme ça, et puis du coup ça fait des grosses bases. Et... On a un espèce de bonsai, du coup. Pour moi, c'est pas un bonsai, mais... Un bonsai assez rapidement, quoi. Bon voilà, on a plutôt euh, bien avancé. Donc là, on voit vraiment euh, les racines du microcarpa, et puis euh, bah, l'émission de racines, et puis on voit aussi le, le niveau où Toumata l'avait rempoté. Effectivement, les racines se sont produites beaucoup plus bas. Donc, euh, on pourra le rempoter un peu plus haut, tu vois, ça va lui donner plus de hauteur. Et maintenant, bah, on va essayer de supprimer l'ensemble du substrat grâce à un jet d'eau et on va aller dehors pour ça. C'est parti! rinçage tout matin. Tout est nettoyé, il n'y a plus beaucoup de terre. On a vu qu'au centre ça avait même fusionné. Hein. On, on voit du, du dur en fait, ici c'est dur. Donc ça va être intéressant, c'est ce que tu avais dit, tu aimerais toi le rempoter assez haut pour pouvoir voir justement les, le trou entre les racines, c'est ça Ouais, qu'on voit un petit peu le trou et qu'on voit bien ces trois... Ces trois racines, non, ouais. Enfin c'est des racines mais ça fait un peu des troncs quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Sachant qu'à la base il était rempoté à ce niveau-là en fait. Et là nous on va essayer de le rempoter à ce niveau-là. Je ça pense va. que ça peut être pas mal, non ouais, ouais. Bah Après, c'est toi qui vas décider, c'est ton arbre. On a récupéré une peau, on a récupéré le substrat. Par contre, on va faire une petite taille des racines. Parce que tu vois que c'est un peu long. L'idée, c'est de faire une couronne de racines assez courte pour que justement, ça induise, entre guillemets, un bourgeonnement arrière des racines. Donc euh, vraiment, ça se multiplie. Tu vois, c'est toute petite tradition ici, là. Mm -hmm. bah, c'est ça qu'on aimerait, mais proche du tronc. On ne veut pas des grands tubes ici. Euh, où tu vois, là cette racine ici, C'est bon, ouais. pas possible, ça. Je commence à couper. Alors ce que je fais en vrai, en détail, c'est que j'essaie de couper en gardant en tête que derrière ma coupe, il y a une petite radicelle. Tu vois. Je coupe pas comme ça à l'arrache. Donc par exemple, là-dessus, tu vois, je vais couper ici. Parce que là, ici, il y a une petite radicelle derrière, tu vois, là-même en, en tirant. Ouais, tu coupes les plus longues, mais tu regardes s'il j'ai une longueur, longueur sur le côté. la longueur et j'essaie de, ouais, de garder une, une ramification derrière. D'accord. Ouais. Tu vois, par exemple, les, les tubes, là, les plus longs, sur ce tube-là, je sais pas si on va... Sur ce tube-là, effectivement, tu as, as une ramification ici, tu as plein de petites ramifications devant, et puis après, tu as une grande, un grand tube, donc ça, ça sert à rien. Là, c'est pareil, tu as plein de ramifications, et puis un grand tube ici. Donc tu coupes, euh, bah, voilà, à peu près d'ici, quoi. Et on va essayer de garder à peu près la même longueur tout autour, quoi. Tu vois, il y a même des racines qui se croisent ici, à cet endroit-là. Tu en as une comme ça qui croise, ça, c'est pas, pas super, donc là, on va carrément la supprimer, celle-là. Ah oui! Il faut vraiment que ce soit radial, que ça parte du tronc et que ça parte en, en radial. D'accord. Parce qu'après, ces tubes-là, ils vont grossir, grossir et ça va devenir du bois. Hein. Ah oui. Donc, tu vois, autant faire la sélection avant que ça grossisse et que ça devienne dur. Tu vois, là, ici, il y en a une qui revient bah, dans le trou, alors que là, celle-là, elle est bien placée. Tu vois, tu, on fait cette sélection comme ça assez rapidement. Bah, je te laisse faire le, la suite euh, tout matin. Mais écoute, Alexis, franchement, les racines, je n'ose pas trop parce que pour moi, couper les racines, c'est c'est presque couper euh, le centre nerveux de, de ouais, l'arbre. Donc... ça fait système nerveux, ça fait genre en mode je coupe le mauvais truc, ça va pas le faire. Quoi. Ouais. Mais en fait, non, c'est pareil que les branches, ça va vraiment réagir en arrière, surtout les, le ficus, c'est hyper puissant. Donc euh, tu peux vraiment tailler, euh, et, en, en haut si je te dis, tu peux carrément récupérer une partie du bois, le mettre dans l'eau, ça va raciner tout seul. Hein. Alors qu'il y avait zéro racine, c'est hyper puissant. Donc tu peux vraiment y aller. quoi. Donc n'hésite pas, tu, vois, tu regardes la racine d'où elle vient, si elle est bien dirigée vers l'extérieur, et eh bah ben, tu coupes, tu vois, là où ça commence un peu à se, se multiplier, tu vois. D'accord. C'est de ne pas garder de longueur. Donc, tu Par exemple, celle-là, je peux la faire, ça ouais voilà. Là, à peu près, je parce que là, ça se multiplie un peu plus, là. Hop. Voilà. Bon, celui-là, on peut le couper, celui-là. C'est ça. Bon, en fait, ouais, je ouais, refais… de garder quelque chose ouais, de compact, quoi. Je fais une petite coupe de cheveux à mon petit… Euh... C'est ça, mais côté, euh, <rire> du coup… Euh... Bah, regarde, imagine que c'est un arbre. <rire> tu ah vois, oui, t'as des branches, oui, c'est exactement la même chose. Quoi. En là, fait, j'en ai une longue, là. Ouais. Bon, bah, tu, tu vois que là ça se divise ici. Donc je peux couper là. Donc, tu coupes juste au dessus. Ouais. Voilà. Et, et la racine fine derrière va prendre mmh. le relais après. D'accord. Là c'est pareil, t'en as une très très très grosse. Alors même plus court. Hein. Ici, là, le, tu vois, là, le tube, ici. Là. Mais je peux garder celui-là parce que tu, tu peux gardes le, pas. des choses fines de, derrière. Ouais. Voilà. Puis oublie pas de regarder l'orientation, tu vois. Il ah, y en a une qui, qui va comme ça vers le haut. Je nous, coupe, quand on va, quand on, non mais après on peut la on peut l'appuyer tu vois quand on va la rempoter, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui sorte en tu haut. Quoi. Ouais. Okay. Là c'est pareil, là c'est à toi de me dire, est-ce que tu veux rempoter à ce niveau là et dans ce cas là on garde celle-là ou est-ce qu'on va rempoter un peu plus bas et dans ce cas-là on supprime celle-ci, tu vois. mal, ouais. au niveau ouais. de la racine pile quoi, au niveau on de la On la garde, bon tu veux pas la couper quoi. <rire> <rire> tu peux <rire> dire maintenant qu'on va, va procéder au coupage et qu'on revient. C'est ça. Alors pour le fond, on va prendre une pince comme ça, une pince ronde. Mmh. Pourquoi on prend plus le ciseau Alors en fait, bah paire de ciseaux parce que c'est un peu dur et puis tu vois, on risque de toucher les autres. Par contre avec ça, on peut aller vraiment euh, au cœur et supprimer justement toutes les racines qui partent euh, du fond de l'arbre et qui vont vers le, vers le fond. Nous, on veut garder que les choses autour. Et pourquoi tu que ça, bah, Parce que pour que le... C'est ce qu'on appelle le nez baril, pour que la base de l'arbre s'évase. Tu que ça fasse vraiment un arbre puissant, évasé. Et ça fait un peu penser au, au mont Fuji, en fait. Le côté très que, évasé, voilà. côté, Et ça, le côté évasé, c'est grâce aux racines latérales. Pas aux racines qui sont au fond. Donc tout le centre, on le coupe. Et bah, en fait, tu, tu peux rogner, quoi. Tu te dis, là, tiens, je coupe le fond. Tu vois, on a encore un peu de terreau, ici. Tu vois oui. On essaye de, de nettoyer le, le fond, quoi. Tu vois, là, c'est latéral. Tu vois, que ce soit vraiment euh, vide, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok, donc là, maintenant, on va passer à l'étape en potage. Tu vois, la taille des racines a été plus ou moins faite. Je vais encore réduire un petit peu. Alors là, on n'en est pas, tu vois, à se dire, il y a trop de racines, elles sont trop longues, ça ne va pas rentrer dans le pot. Tu vois, il y a aussi ce côté où il faut que ça rentre aussi dans le pot, tu vois. Donc là, on est, on est large. Hein. Euh, ça rentre largement. Mais moi, j'aime bien faire une... Alors, par contre, tu faut pas que les racines aillent évidemment... devant J'aime bien faire une, une bonne taille parce qu'on n'a pas souvent accès, tu vois, à la partie euh, racine, justement. Mm -hmm. On y a accès quoi tous les trois ans pour un pour un arbre standard. Pour les ficus, ça va assez vite. Hein. C'est limite tous les deux ans, on peut y aller. Hein. Parce que ça remplit tellement vite le pot que <rire> il, faut, il faut vraiment y aller à fond. Hop. Donc là, on enchaîne. Euh, là, le, le truc important, donc maintenant, c'est de savoir à quelle hauteur on le place et puis tu peux même lui donner une inclinaison parce que de toute façon il va être attaché donc tu peux l'attacher, tu vois tu peux même l'attacher comme ça, c'est possible en fait et on va pas le faire comme ça évidemment mais <rire> du coup pour la hauteur tu vois on va être à peu près, tu m'as dit, à peu près à ce niveau de racine quoi et il faut que le substrat tu vois soit à peu près à fleur du haut ici D'accord. donc il problème... va être à peu près à cette hauteur ouais ça me paraît pas mal Ouais. donc là je te laisse tenir juste l'arbre je vais commencer à remplir donc là le but c'est de faire une espèce de motte comme ça, on pourra bien caler l'arbre au fond, tu vois, que le substrat touche bien le, le fond. C'est pour ça qu'on a enlevé justement les racines au fond, pour que ce soit bien à plat. J'espère qu'on aura assez de substrat, sinon ça va faire un petit aller-retour dans le jardin. Donc là, vas-y, essaie de le placer. Tu le places comme ça, et puis tu, tu vois, tu fais des petits euh, pour bien le tasser, comme ça. Et c'est là que tu choisis vraiment l'inclinaison. Pour l'inclinaison, je pense que je vais partir sur le plus droit, parce qu'il a déjà une belle forme. Alors en plus, on n'a pas parlé de face avant ou face arrière d'ailleurs, mais moi je ne te conseille pas ici et ici parce que c'est assez fin. Là on voit les trois racines et de l'autre côté. Mais là oui. c'est à toi de voir, est-ce que tu veux voir une racine en profondeur à l'arrière comme ça ou est-ce que tu veux voir cette racine justement Ce côté-là, je trouve que ça fait un peu dos, tu vois, ça fait le dos oui, du, je du le ficus, fond. alors que l'autre côté effectivement c'est plus intéressant. Et toi ça, ces choix-là, choix ça va faire là aujourd'hui oui. parce que tu ne pourras plus le changer après. quoi. Ça me paraît pas mal. Là, alors alors essaies de le centrer, tu vois. Si par exemple on avait une grosse branche ici, on aurait pu décaler un peu l'arbre de ce côté pour équilibrer, tu vois. Là, ton arbre, il, ça fait un peu boule. Donc, tu vois, tu le mets vraiment au centre du pot. Quoi. Oui, alors, Fais bien. gaffe de pas trop l'enfoncer parce qu'on va combler après du substrat. Et il risque d'être encore enfoncé là. Donc là, c'est pas mal. Là, je pense qu'on a trop enfoncé. Là. Bon, ouais. alors, on va rajouter un petit peu de substrat. Tu vois mais après, ah, tu mets ça à ce niveau-là. Ouais, mais tu vois, euh, ah oui, en fait, on peut, on peut faire une petite pente comme ça et puis euh, okay. on peut tasser. Donc là, l'étape un peu plus délicate, ça va être l'attache de l'arbre. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se servir de ces fils-là, tu vois, mm -hmm. qu'on a, qu a mis en place, et essayer de trouver des, des, en, des endroits d'attache, tu vois. Donc, euh, soit tu passes derrière les racines, tu vois. L'autre fois, tu peux passer entre les deux et ensuite, tu vas pouvoir serrer après. Donc, je passe les deux... Donc, attends, moi, je fais le mien, comme ça, je te montre. Et puis après on fera le, on fera le tien de ton, de ton, côté. Là je vais passer ici. Mais il faut que ce soit, il faut que ça reste un peu discret quoi. Oui. Donc j'essaie de faire passer les racines. Voilà. Et l'autre ici. Et tu vois j'essaie de pas croiser les racines, j'essaie de bien étaler les racines. Tu vois radial. Faut pas qu'il y ait de trucs qui soient euh, pris en sandwich avec le fil. Et ensuite tu vois, tu fais. Là, je coupe l'excédent, et après je prends la pince à jean, c'est une pince en fait. Hein. Pour serrer Ouais, tu prends comme ça la, la boucle, tu tiens, tu tiens l'arbre, donc là c'est vraiment là tu, tu choisis vraiment l'inclinaison, et après tu tournes, tu tires et tu tournes en fait. Alors le but c'est pas de, de, de, de, de comprimer la racine tu vois, c'est juste que soit attaché tu vois et là sur ce côté là ça, ça tient quoi l'inclinaison est toujours bonne pour toi parce que là j'ai serré ça l'a ramené un peu par là je vais un petit peu appliquer mon côté peut-être alors tu vois fais gaffe aux, aux racines tu vois il faut vraiment les, les enlever du faut pas qu'elles soient euh, dire, comprimées, le... Par le racine... enfin, comprimées par le fil ouais alors, il faudrait que je passe là mon fil ici donc toi ton point d'attache il va être de ce côté oui oh, attends, on va se mettre côté caméra comme ça on verra bien voilà donc là en fait faut que tu, tu choisisses ton point d'attache, donc là à mon avis ça va être ici tu oui. vois, que ça va se comprimer Il faudrait comprimer ici là, voilà. mais je donc pense là, que je vais te laisser faire fais, parce vois, que j'ai pas la Tu cartes comme ça, les racines, ou celle là elle va passer à, ouais, à gauche, à gauche, voilà, gauche ouais. En fait tu, tu, tu tires bien les fils, je sais pas si on voit, hein. et ensuite au point tu fais une, une torsion quoi Ok, ouais je pense que ta main est dedans Hop. Donc voilà, j'écarte les fils comme ça, et là, Alors, là, attends. là je coupe euh, ici, et ensuite, c'est avec la pince, tu vois, tu prends, tu, tu, tu vas tenir les, les spires ici, tu tires, euh, tu tires vers toi, et ensuite, tu tournes, dans le sens euh, des spires, tu vois. Mais là, je pense, je pense que c'était pas mal serré, hein. tu fais encore un petit coup, là. voilà. Par contre, j'ai comprimé la racine qui est là, tu vois, c'est pas grave. Celle-ci oui. Non mais c'est bon, c'est pas une racine fine tu vois, c'est une racine qui est, qui est dure. Mais là c'est bon, hein, c'est bon. <rire> là c'est bon, là tu vois ton, ton arbre il, il bouge plus. Hein. Super. C'est-à-dire que là en, ah, gros, en gros le, le test c'est que tu, vois, tu peux prendre l'arme et le pot il reste. Hein. D'accord. Donc là c'est sûr, une fois qu'il sera posé sur les étagères, dans la serre ou quoi que ce soit. Il bougera plus. Euh, de toute façon dans la serre il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vibration. Mais justement, pendant la création des racines, il ne faut pas que ça bouge. Ceux qui rempotent leurs arbres sans attacher, c'est pas bon du tout. C'est pas une, une étape superficielle. C'est vraiment. ça garantit la reprise de l'arbre en fait. D'accord. Et là l'étape du coup la plus amusante, parce que c'est bon, c'est la dernière étape. On va compléter. Donc là c'est tout bête, tu prends ta, ton petit godet, on met du substrat, tranquillement. Et une fois qu'on qu on, on a fait une petite couche comme ça, on prend la baguette. On vient l'enfoncer dedans et on fait des petits trous comme ça pour tasser, tu vois. D'accord. Pour en fait supprimer les poches d'air. Il faut vraiment que tout soit compact et que les racines elles soient vraiment enrobées dans le, dans le substrat. D'accord. Donc n'hésite pas tu vois, à passer un peu tu vois, en dessous comme ça pour que ça passe vraiment sous l'arbre. C'est pour ça qu'on a fait la mode pour que justement ça touche bien euh, le fond. quoi ouais, on voit qu y a... Tu vois, dès, dès que tu fais un mouvement, tu as vu, ça, ça s'effondre ouais. carrément. Donc... Euh, cette étape elle est aussi hyper importante, et comme ton arbre tu vois, il a des aspérités, des trous, il faut vraiment passer euh, partout. Quoi. Donc c'est un peu long, faut bien le faire, mais c'est amusant et puis c'est pas trop compliqué quoi. Oui, tu vois, on, on a des plus petites plus racines plus. ici, là je pense qu'on qu va avoir des petits soucis parce que tu vois, ça monte donc ça va sortir du substrat. Donc, donc ça, on peut se couper. permettre de, de faire des coupes au fur et à mesure, tu vois, qu'on compte qu quoi je pense que ça là aussi il va faire la coupe. Bah, c'est ce que aussi. je t'avais dit, c'est que je sais, elle va être limite, oui. mais on peut carrément la supprimer aussi. Hein. Il y en a une aussi de mon côté là. là. Tu vois, je prends une pince comme ça, oblique. hop Et tu vois, regarde, tu remplis, mais il faut vraiment que le substrat aille sur les racines, tu vois. Comme ça, ça écrase bien, on va dire. bon je pense qu'on en aura assez. Hein. Oui. Et dans le petit trou là, je peux en mettre. Justement. Ah ouais, tu fais ce... ouais, tu peux tu peux combler, après, après c'est à toi de voir esthétiquement, tu vois, bah, le trou on va le voir, de hein. toute façon, on voit un triangle. Et tu c'est joli, hein. ça fait une terre, euh... ouais, très joli. et tu vas voir, hein, ce, que, ce qui est bien c'est que tu vois là, on... bon là c'est une couleur un peu foncée, mais quand c'est sec, quand il n'y a plus d'eau, ça devient vraiment, la plume ça devient vraiment blanche, et l'akadama elle devient vraiment euh, beige clair, tu vois, un peu comme euh, le siège derrière toi. D'accord. Et du coup, c'est une, un, une bonne indication qui dit qu'il n'y a plus d'eau, il faut arroser, quoi. D'accord. En Donc fait, la... tu arroses quand le dessus commence à sécher. Donc là, tu me conseilles en fait, de ne pas mettre la mousse. Alors, non... la mousse, ouais, tu l'as gardée, effectivement. Euh, en général, nous, la mousse, tu sais à, à quoi ça sert Non. C'est juste pour les expositions. Ah oui En fait, c'est vraiment une touche de finition qu'on met dessus. Et puis, ça fait, euh, bah, ça fait intégration à la nature, c'est joli. Ça fait vraiment euh, esthétique, quoi. Moi, je n'aime pas trop parce que justement, ça cache le substrat et tu sais pas trop si c'est humide, si c'est pas humide, ça peut amener des parasites, ça, tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe en dessous, euh, c'est bien d'en avoir peut-être en, en été parce que ça garde l'humidité, tu vois, ça évite que ça sèche d'un coup, ouais. mais par exemple en hiver, moi j'enlève je, je toutes les mauvaises herbes, les mouches et tout ça pour vraiment voir mon substrat quoi, faut que ce soit propre, faut que ça reste comme ça propre. Donc, au moins ça me permettra d'avoir un indicateur au moins sur... C'est exactement euh... ça ouais. Et tu vois l'herbe, il, il bouge pas. Hein. Non. Alors que toi, toi, quand tu as fait le, le rempotage dans, dans le terreau, on a vu qu'en fait, euh, on le prenait et il bougeait, il n'était pas fixé oui. au pot. Quoi. Alors, tu vois, il y, y a quand même pas mal de poussière, tu vois. Oui. On va l'éjecter lors du premier arrosage. Quand on va arroser en premier, l'eau elle va être hyper marron, tu vas voir. Ça va être hyper opaque. Et c'est en fait c'est la poussière qui s'éjecte. Et à un moment, l'eau va être claire, donc euh, tout sera bien tassé. Il n'y aura plus de poche d'air. Et puis euh, la majorité de la poussière va être, euh, tu vois, et là, tu peux bien niveler, bien appuyer que ce soit propre. C'est bon, là, t'as ton trou. Hein. Il est magnifique. Ça, ça ressort quand même vachement mieux quoi. Ouais. Que dans un, un gros bac en plastique de vrai. jardinerie. Ça lui donne vraiment un style. Ça fait beaucoup <rire> plus esthétique. Quoi. Ok, ça y est, on a fini le rempotage. Donc ça s'est plutôt bien passé. T'en penses quoi Il est magnifique. On est d'accord que c'est plus esthétique et ça correspond mieux, entre guillemets, à l'art bonsai. Tu as vraiment le poids bonsai avec tes petits pieds. Et même euh, au niveau culture, tu vois, tu as vraiment les trous de drainage. On a vraiment un bon substrat adapté. Comme je t'ai dit, ça va vraiment simplifier la vie sur l'arrosage, parce que tu as vraiment un indicateur de, de couleur. Quoi. Tu vas voir que c'est sec, tu peux toucher euh, avec les doigts. On va l'arroser après la vidéo, parce que sinon, euh, on va encore en mettre partout. De toute façon, euh, ah. le studio ne <rire> ressemble plus à rien du tout. Donc je vous mets les plans, en fait, on va l'arroser. On, on arrose à fond le substrat, vraiment de la pluie fine et le but c'est vraiment d'éjecter toute la poussière en fait du substrat donc l'eau elle est vraiment marron et au bout d'un moment elle devient claire et là on a vraiment fini l'arrosage et ça permet aussi de vraiment compacter le, tu vois, le substrat le ça, ça remplit toutes les... ça ferme tout, ça compacte tout et ensuite je vais le remettre dans la serre et ah. du coup il va retrouver la lumière, la chaleur, l'humidité et puis je reprends euh, l'engraissage 3 trois, trois semaines après 2-3 semaines après, voilà, le temps qu'il reprenne lui-même parce que pour l'instant, ces pas... racines ne sont pas forcément actives, si tu veux, et il va en refaire des actives qui vont pouvoir, elles, pouvoir se nourrir. C'est pour, pour ça qu'on il... met un peu plus tard. D'accord. Donc il va rester pour l'instant un petit peu en pension, quoi. Ah, parce que tu... Je veux compter le Tu pensais... <rire> <rire> on ne s'est pas mis d'accord. Euh... <rire> Alors si, il y a quelque chose que je voulais faire juste quand même, au niveau quand même, de la structure, parce que là, on a vraiment parlé des racines, par contre, on n'a pas parlé des branches. Tu vois, tu as, as 250 000 branches, c'est un peu anarchique, et il y a, tu vois, Ouais, bah, ce fameux tube de, de greffe en fait hein, qui est là et qui est pas forcément très esthétique et moi je voyais par rapport au pot par rapport au, au tronc quelque chose tu vois, de beaucoup plus compact quoi. une petite boule très compacte plutôt que quelque chose de très élancé tu vois. Après c'est à toi de, de voir mais moi ce euh, serait moi je, je taillerais justement euh, à cet endroit là ce tube qui, qui est droit qui est pas très esthétique ouais. et de toute façon tu auras d'autres tiges donc après ces tiges là elles vont grossir euh, on pourra même mettre un peu de fil, pour redonner du mouvement, mais éviter justement des raideurs comme ça, tu vois, des tubes, ouais, c'est pas, pas très esthétique chose, quoi. Ouais. Quand tu vois la base, tu vois, c'est des trucs très organiques, ça bouge, il y a des formes. Là, tu te retrouves ensuite avec des tubes en haut, c'est pas. Un... Donc on va couper la corde. branche. Bah, le ouais, tu... ouais, c'est ça. Le but c'est de couper. Un... Je le fais, alors, je le fais. <rire> là, tu vois, alors tu m'avais dit comme là, pour les racines qu'il y avait des petites pousses sur les côtés. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être couper un petit peu avant? De ah bah, toute façon on va couper euh, là la, la base en fait de la branche Donc ça, ça et va partir effectivement ça. derrière on voit qu'il y a des petites pousses donc euh, ça donne un peu l'indication de là où tu vas couper quoi. Et, tu, et tu couperais pas plus haut Là en fait si tu regardes ici, là, il faut vraiment que tu regardes là, tu vois la branche elle part vraiment de là et là c'est un tube, c'est un tube, c'est un tube ah oui. tu vois Alors que là tu vois tu as des petites branches beaucoup plus intéressantes, par exemple celle-ci qui pourra prendre le relais tu vois D'accord donc là, moi ce serait moi, c'est vraiment, je coupe, euh, je coupe là et tu vas voir la réaction de l'arbre, ça va être de produire plein de choses derrière. Parce que toute l'énergie qu'il avait associée ici, ça va repartir derrière. Ok. Ah Opération voilà. jolie. Et dire. alors ça, tu vas rigoler, mais ça, tu le plantes dans la terre et tu as un deuxième ficus. Ah ouais Ouais Alors, peut-être pas autant, ouais, Toi, il, faut, il, faut, il faut garder une partie du bois, euh, il faut supprimer des tiges, il faut garder quelques feuilles, mais c'est ce qui s'appelle euh, du bouturage. Du beau tirage. D'accord. Et tu vois là, on a quelque chose de plus, euh, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus compact et tu, on pourrait même aller encore plus loin et en taillant justement les petites longueurs. Mais ça c'est coupe-coiffeur et ça je peux te laisser le faire, euh, la paire de ciseaux elle a encore disparu et là je peux te laisser, bah, tu vois tu, tu fais tourner le plateau et puis tu, tu coupes ce que tu penses mais tu fais ce que tu veux, là c'est possible. En donc, fait là, il faut juste te couper juste au-dessus d'une feuille, si tu coupes là, tu coupes juste au-dessus d'une feuille, la feuille va reprendre le relais. Quoi. Donc là, tu me conseilles Ouais. Voilà. Et là, ça va repartir sur cette feuille après, tu vois. D'accord. C'est comme ça que tu crées ensuite des mouvements, etc. Là, tu tournes le plateau. Alors, peut-être celui... Bah après, tu vois, ce qui est au centre laisse pour que justement, ça fasse une tête. Mais ce qui est plus bas, tu peux couper, quoi. Là, ici Comme tu veux. <rire> je sais pas trop couper, en fait. J'ai peur de couper, mais... Euh, mais non, oui. mais là, ça, on va dire Je que... pense qu'il a une belle, belle forme. On va ça. dire que ça va, tu vois. Mais en vrai, il y a vraiment un nettoyage de fond sur la structure des branches à faire, quoi. Normalement, un arbre, tu vois, tu as, as une ligne de tronc, tu as une première branche, une deuxième branche, une troisième, c'est structuré, tu vois. Là, c'est euh, une touffe, tu vois. D'accord. Mais après le rempotage et puis une petite taille comme ça, on va dire que ça suffit, on va le laisser reprendre, il va tiger, etc. Et l'année prochaine, en juin, on pourra euh, faire ouais. un effeuillage, un effeuillage, c'est-à-dire ouais. retirer toutes les feuilles. Là, là, tu te dis, mais non, mais c'est un cauchemar <rire> Et feuillage, parce que du coup, le fait de faire ça, il va se dire, oula, j'ai plus de, de surface pour faire la photosynthèse, et il va reproduire des feuilles plus nombreuses et plus petites. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Ça, je le montre dans une des vidéos où j'ai mis en forme mon ficus, donc j'ai posé du fil de ligature, le fil qu'on a utilisé tout à l'heure, et j'avais fait les feuillages. Donc, il était tout nu, tu voyais les branches, mmh. et ensuite, il s'est complètement rempli, et tu l'as vu dans la serre. Oui. cest ça s'est mmh. carrément rempli, quoi. Donc, ça, c'est pas des interventions choquantes pour euh, le ficus. Ça sera pour on pourrait même aller plus loin en faisant tout. On pourrait faire là les feuillages et tout, mais on va dire, comme il n'a pas été habitué à subir des interventions comme ça, on va y aller tranquille et puis il n'y a rien de pressé. quoi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être vous vous êtes projeté dans la même situation que tout matin, de se retrouver avec un ficus qui dépérit et on est embêté, on ne sait pas trop quoi faire. Et au final, bah, tu as retenu les trois choses importantes pour le ficus. Lumière, lumière humidité. Chaleur. C'est ça. Voilà. <rire> je pense qu'on peut finir la vidéo comme ça. Merci Alexis. Pas de soucis. Il va retourner en serre. Euh, et puis je te dis, dans trois semaines, je vais reprendre l'engrais. Et puis après, bah, on va essayer de te le redonner. Mais il faudra peut-être penser, toi, chez toi, à investir peut-être dans une petite serre. Une petite serre contre un, contre un mur, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de reproduire un climat tropical. Et maintenant, tu as compris que dans une maison, ça le fait pas. Ouais. Toi, je sais que ça t'embête parce que tu as le côté... Je voulais un arbre dans le salon parce que c'est joli, c'est beau, c'est la déco. Mais malheureusement, on cultive des arbres, c'est pas des plantes. Et bon, c'est différent. C'est ce et qui ça... fait toute la différence, tu vois, avec les plantes d'intérieur et l -l la culture du bonsaï. Il sera dans une petite serre, c'est prévu. Bah super. Puis tu pourras mettre des tomates, des abrumes voilà. et tout. Et voilà. je, je il sera, il sera entouré de, de plantes qui aiment la chaleur et la lumière. Bon voilà, on finit la vidéo et puis la phrase pour finir. Faites du bonsaï. Faites du bonsaï. <rire> Tu vas me le chercher euh, tout matin Allez, j'y vais. Oh, oh là là ah, ah bah, est bah, y... naturel. Ah mais oui, mais... <rire> Donc là, le générique et tout... Alors... <rire> et le titre de la vidéo, ça va être Comment sauver un ficus ginseng, peut-être Ouais. Un truc comme ça. Ou alors j'ai sauvé le ficus euh, ginseng de tout matin. De papilles. Oui. <rire> j'ai sauvé un ficus ginseng. <rire> Bonjour à tous, aujourd'hui on va... Euh... euh non, tu vois, on voilà, pas Comment je peux dire ça T'as des doigts de frie avec... Possible. Ouais... <rire> <rire> Là, il faut couper <rire> <rire> Le truc... D'ailleurs, j'ai oublié la pince... Putain, j'ai oublié la pince dehors. Allez-vous où Non, mais je vais pas montrer que je coupe comme ça. Ah, ok. Ah oui il y en a pas ouais, peut-être pas, pas assez. Salut Coucou Le truc hors champ, c'est qui mmh. Ok. Voilà. Ah ça tourne. Hein. Ça va On ferme ou tu vas faire un. Oui si parce que tu vas prendre la douche. Bon bah toutes. ça va, t'es preuvé oui Voilà. Bah, il... il fait pas de bruit. <rire> okay. ok donc ça le nettoyage est, fi... est fini. Je vais bien me rincer les mains. Ah oui c'est bon. Là, c'est vraiment... <rire> C'était quoi ce gargouillis du diable <rire> Je trouve pas <rire> euh... C'est vrai que ça ouvre l'appétit le bonsaï. Hein. <rire> N'importe quoi. <rire> euh, du coup, <rire> la prochaine étape, ça va être l'arrosage. Donc, comme je t'ai dit, on va aller dehors, on va... Donc, je vous mets les plans, en fait, on est allé dehors, on... Alors, comment je peux dire ça est-ce que je fais comme si style on avait fait ou Non on va le faire après ah la vidéo. Ouais, ça... Donc on va la raser après. On va... Ok ça y est, on a fini le rempotage, donc ça s'est plutôt bien passé, euh... t'en penses quoi Il est magnifique. <rire> en fait j'aurais pas dû te laisser un blanc. <rire> Merci okay. Alexis. Bon et puis la, la phrase pour finir Faites du bonsaï. <rire>